Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale mais vous avez un peu l'habitude C'est encore dans les dessins mais dans un thème différent où je vais essayer de deviner les YouTubers, youtubeurs youtubeuses que vous m'avez dessiné voilà alors c'est parti pour le premier Oh mais c'est Amixen on dirait Amixen ou ou ou non c'est tout Amixem je dirais Amixem si c'est juste dis le dans les commentaires si c'était pas ça, bah dis-nous quelle était cette personne là on dirait Amixem je vois que ça, après je sais pas on passe Autosème. alors là on dirait euh, Cyril mp 4 je me trompe pas c'est un Cyril. Je me trompe pas. Ouais, on me dirait que c'est lui. Bon, j'en je juste par la couleur des cheveux. et vu qu'il est rond. Le seul youtubeur que je connais roux, c'est Cyril. Mais c'est plutôt bien fait. Hein. Alors, n'hésite pas à me dire si c'était bien Cyril. Et si c'était pas lui, bah dis-moi qui c'était. On passe au numéro 3. Et c'est quoi C'est un youtubeur ça Alors moi qui regarde très peu les youtubeurs et tout, alors là je suis larguée. Moi je dis l'homme à la rose. Tête brûlée, l'homme à la rose. Je sais pas qui c'est, alors que si vous pouvez me dire. Qui c'est Parce que là je sais pas du tout. Est-ce vraiment un vrai youtubeur C'est bizarre quand même. Alors dites-moi dans les commentaires. Parce que là je sais pas du tout. J'espère que vous, vous savez, ou toi la personne qui a dessiné sur YouTube, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Merci, on passe à la suite de qui c'est ça. Oula, oh, ça va être un peu compliqué de savoir qui c'est. J'aurais peut-être dit normal, mais non, qui y a des cheveux frisés. Bah, là, je sais pas du tout, je sais pas du tout qui c'est alors si tu peux nous dire qui c'est, ou si vous les abonnés vous savez, bah dites le moi dans les commentaires ou toi la personne qui a dessiné ça, n'hésite pas à me dire qui c'était parce qu'alors là, euh, je ne vois pas du tout qui c'est alors si tu peux me dire, ce serait plutôt pas mal on passe à la suite ah bon bah déjà c'est marqué, pas besoin de me casser la tête Pourtant j'avais précisé, là j'ai peut-être pas précisé mais il me fallait les... les dessins mais sans les noms parce que sinon c'est trop simple. C'était du Pierre. Ça c'est un YouTuber Minecraft si je me trompe pas. Et bah que dire, c'est fait sur ordinateur, plutôt bien plutôt bien fait. Après je sais pas s'il ressemble à ça ou pas mais à vous de me dire s'il ressemble vraiment, c'est la ressemblance. Est bien ou pas, mais euh, voilà, à vous de me dire. Et on passe à la suite. Ça c'est, je dirais Squeezie, juste par rapport aux yeux et un peu avec sa mèche. Même, même si maintenant ce n'est plus l'actualité sa mèche, euh, vu qu'il est blond, <rire> il est devenu blond, c'est tout blond. Euh, après, ouais, pour moi c'est Squeezie. Est-ce vraiment ça À toi de me dire, à vous de me dire. Voilà. Et c'était la fin. Bon, ce sera une petite vidéo très très courte. Je n'avais pas beaucoup de dessins de youtubeurs et youtubeuses. Surtout de youtubeuses, j'en ai pas eu. Ça serait bien que pour une prochaine vidéo, vous m'envoyez des youtubeuses des youtubeurs. Que je puisse refaire ce concept là si ça vous plaît. Et euh, voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.